Il est donc temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Monsieur le Président, à la Première ministre... C'était la dernière période des questions avant Noël, alors que dans la Chambre, les ministres euh, se prenaient leur retraite avec des scandales qu'ils ne pouvaient éviter. Ils voyaient les gaspillages euh, et, qui ont été mentionnés par la vérificatrice générale. Ah, Est-ce que, est que la première ministre comprend que son plan pour l'équité en électricité est, est en fait injuste? Redémarrer la pendule, Intervention du président. Premier. La première ministre. <rire> eh bien, Monsieur le président, dans l'esprit de la question, j'aimerais souhaiter à tous ceux et celles ici une joyeuse période des fêtes, un joyeux Noël. Et à toute la population ontarienne, que ce soit Hanouka, Noël, la célébration des lumières, de, du bon et du mauvais. J'espère que tout le monde passera du temps avec leurs êtres chers. Et en réponse à la poésie de l'autre côté de la Chambre, je voudrais simplement dire que notre plan pour aider les gens avec leurs tarifs d'électricité, notre plan pour avoir un plan plus juste dans les centres urbains et ailleurs, est exactement cela. C'est juste. Et les gens verront une diminution de 25 sur leur facture d'électricité. Complémentaire, député de Court, Alex Brock. Merci à la première ministre de nouveau. Les ministres ont, ont des livres d'informations alors que des, les scandales dansent dans leur tête. Pourquoi est-ce que la première ministre ne s'attaque pas au manque sur le plan d'éducation? Madame, Monsieur le Président, en termes d'éducation, nous célébrons aujourd'hui l'appui la, à l'éducation autochtone. Nous avons des étudiants de cette province qui ont des droits de scolarité gratuits. Nous avons amélioré notre programme scolaire, notre programme académique, afin qu'il y ait des possibilités pour plus d'occasions d'éducation pour les jeunes, que ce soit plus facile pour eux de se trouver un travail. Monsieur le Président, en fait, l'éducation est une priorité pour ce gouvernement, ça a toujours été le cas, et c'est la raison pour laquelle on voit des entreprises qui viennent ici s'installer dans la province en raison de, notre, de nos travailleurs qualifiés. Député Denis Plancarden. Et il y a eu beaucoup de bruit. Les députés se sont levés afin de voir ce qui se passait. Ils se ils ont couru jusqu'à la chambre, alors de voir le conseil du trésor payer pour des des, des publicités partisanes. Qu'a à dire la première ministre à cet effet? La première ministre, j'ai des critiques ici sur les, la poésie de l'autre côté. Comme le député, la députée le sait très bien, c'est la seule province dans le pays, le seul gouvernement au Canada qui a mis en place des règles sur la publicité. Des règles que nous avons mises en place en raison d'abus partisans de par le passé. Nous sommes très engagés à cet effet. On a des règles en place qui resteront en place parce que nous croyons, et nous sommes le premier gouvernement à les mettre en place, et nous croyons que c'est important que le gouvernement ne soit pas partisan. C'est la raison pour, les quoi, pour laquelle ces règles sont en place. Nouvelle question, le chef, le député de Népessing. Merci. Les familles étaient rassemblées dans leur livre congelés, alors qu'il y avait de plus en plus de compression au réseau d'électricité. Est-ce que la Première ministre peut promettre qu'elle ne les déconnectera pas du réseau? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Et dans le thème de Noël, c'est seulement ce parti qui parle de du charbon qui est donné aux mauvais garçons et aux mauvaises filles. Tout particulièrement lorsqu'on regarde notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité, qui voit une réduction de 25% dans toutes les sur toutes les factures des familles, ainsi que pour les PME. Et maintenant, avec, euh, avec leur faux plan on verra une augmentation. Qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce qu'ils se tiennent au charbon? Où ils veulent être du côté vert. De notre côté, on choisit le vert afin de pouvoir continuer à respirer le charbon qui se retrouvera dans leur bas de Noël. Complémentaire, député d'Elgin Middlesex, London. Le ministre de l'Électricité s'amuse à, à faire de la réplique dans la période des questions et alors qu'il y a des versions de... Est-ce j'aimerais aussi reposer la question? Est-ce qu'il y aura une diminution sur les factures d'électricité? Le ministre, on voit en fait une diminution de 25 sur les factures d'électricité, ce qui a été refusé par le député de l'autre côté. Ils peuvent donc se plaindre tant qu'ils veulent, mais on s'assure qu'on aide les familles de cette province. On s'assure qu'à la fin de l'année, les gens voient une, une différence sur leur facture d'électricité, non pas comme le parti de l'autre côté qui a voté contre ces mesures à chaque fois. Ils veulent s'assurer que nous, nous voulons nous assurer que nous ayons un réseau vert qui soit approprié lorsqu'on regarde leurs plans. Même les analyses indépendantes disent que tous ces nouveaux coûts mettront des pressions. Allez, nous voulons nous assurer d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les routes. Et nous voulons continuer les investissements que nous avons faits afin de nous assurer de pouvoir le faire dans un réseau qui soit juste, vert et approprié. Complémentaire final, député de Dufferin-Caledon. Du côté de l'environnement, de l'énergie et des finances, nous aimerions savoir si on va avoir un peu d'aide du côté de l'énergie aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie, merci. Nous avons déposé des mesures de réduction à long terme en juillet. Le le, les conservateurs parlent de faire quelque chose qui n'aidera personne avec leurs factures. En fait, ce sera plus difficile pour les gens de payer. Lorsque l'on parle de 12 milliards de dollars en compression, Qu'est-ce qu'ils qu vont? Où, se, où seront faites les coupes? Est-ce que ce sera en énergie? Est-ce que ce sera le programme d'aide pour les frais d'électricité? Est-ce qu'ils vont... Intervention du président? C'est assez. Veuillez terminer. Monsieur le Président, est-ce que ce sera le crédit d'impôt sur les frais de transport de l'électricité aux Premières Nations Monsieur le Président, nous avons déjà vu cette histoire. Il y aura des compressions et des compressions s'ils sont élus. Chef du troisième parti, nouvelle question. Merci. J'aimerais débuter. En souhaitant à tous euh, les, la meilleure période des fêtes, un joyeux Noël, et que l'on se rappelle euh, de ceux qui ont de la difficulté dans nos collectivités. À la première ministre, pendant plus d'un an, les familles me racontent leur histoire crève-cœur qui ont dû obtenir leurs soins dans les couloirs, dans des salles d'entrepôt aux osages, dans des hôpitaux surpeuplés. Et pour, pendant plus d'un an, la première ministre euh, a dit que tout allait bien et elle a accusé tous ceux qui parlaient de ces problèmes de semer la peur. Mais l'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit qu'en effet, notre province fait face à une crise. Quand est-ce que la première ministre admettra que la crise de la médecine du couloir n'est pas le fait de semer la, la peur, mais plutôt, c'est une expérience qui est vécue à chaque jour par la population? La première ministre. Nous sommes très clairs de ce côté de la Chambre. Nous reconnaissons que plus doit être fait sur le plan de la santé. À chaque année, nous avons apporté des changements, nous avons amélioré le financement. Et de suggérer que nous n'avons pas fait notre travail et que l'on ne reconnaît pas les défis, c'est simplement faux. Nous avons... Nous, av nous avons démontré nos inquiétudes. Lors de notre dernier budget, nous avons augmenté le budget des hôpitaux de 500 millions de dollars. Nous avons démontré notre engagement. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé pour régler le problème de l'augmentation des besoins. Nous avons créé plus de lits, élargi la capacité, et de ce côté de la chambre... Nous cherchons des solutions constamment. On travaille avec les organismes tels que l'Association des hôpitaux de l'Ontario. On travaille avec les infirmiers et infirmières, les médecins. afin Et de nous dire qu'on n'a pas fait le travail, ce n'est pas vrai. Complémentaire. Monsieur le Président, ils ont simplement permis à la médecine de couloir de s'installer en Ontario. C'est ce qu'ils ont fait. Les médecins, les patients, les infirmiers poussent la première ministre et son ministre à agir sur la surpopulation, cette crise qui existe. Ce n'est pas une augmentation ici. À partir de mai 2016, nous avons commencé à montrer, à déposer des preuves sur la surpopulation des hôpitaux, par exemple à SickKids, à Health Sciences, à Milton Health Sciences, l'hôpital dessous celui de Peterborough, Scarborough, Ottawa, Thunder Bay, Sudbury, Grant, Brentford General, et évidemment, Brenton Civic et plusieurs autres hôpitaux. Après un an, d'entendre parler de la crise, pourquoi est-ce que la première ministre ignore toujours, l'ignore toujours? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Premier. La Première mise. Monsieur le Président, de mettre 500 millions de dollars dans le budget, ce n'est pas d'ignorer le problème. C'est très clair pour nous qu'il faut avoir du soutien continu et augmenté pour le soin de santé. C'est pourquoi euh, on aura 3 d'augmentation pour les hôpitaux dans le budget. C'est ce qu'on a avancé. De suggérer qu'on travaille pas pour résoudre des problèmes et qu'on ne reconnaît pas que les hôpitaux ont besoin d'être que le foyers de soins de longue durée ont de besoin aussi bien que des soins à domicile et la santé mentale. On a ajouté du soutien, de l'argent dans chacun de ces domaines et on va continuer à le faire, Monsieur le Président. Là. On reconnaît que les soins de santé, c'est vraiment la pierre fondamentale de notre identité ici dans cette province et dans ce pays. Euh, notre système de santé publique est essentiel. On va continuer à l'appuyer et à augmenter des euh, soutiens au fur et à mesure qu'il est nécessaire. Question complémentaire finale. Mais cette première ministre a assuré euh, la l'association La, des hôpitaux de l'Ontario de 300 millions de dollars, c'est ce qu'elle avait et elle a dit. L'hôpital Saint-Joseph à un a dit qu'il est arrivé au niveau d'occupation qui est dangereux de 139 en août cette année. L'hôpital a entre 5 à 31 personnes qui attendent aux urgences pour un lit de patients. La solution de la première ministre pour l'hôpital Saint-Joseph à Hamilton, c'est 24 lits temporaires. Ça serait une blague si ce n'était pas tellement terrible. Et il y a des gens qui sont des civières dans les couloirs sans avoir un bouton d'appel ni de la, de la vie privée ni d'essence, ni d'ignité. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à réparer les problèmes qu'ils ont créés dans notre système hospitalier? La première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Monsieur le Président, j'apprécie l'esprit des vacances et des fêtes des cons du Parti progressiste conservateur. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse la qualité des soins de santé dans notre province. Quand on regarde les taux de mortalité dans les hôpitaux, les résultats pour les cancers et la dette évitable des résultats de santé comparé à d'autres provinces et à d'autres pays développés, l'Ontario est bien en avant de toutes les autres province. Il est proche de tout en haut de l'OCDE. Nous avons le taux de, jeu, de journée potentielle de vie perdue au Canada. Nous avons les meilleurs taux de survivance de cinq ans pour le cancer de la prostate, colorectal et des poumons. Notre taux de mortalité de, dans, pour ces quatre cancers est le meilleur au monde. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on a fait dans notre province. Une nouvelle question la chef du troisième parti. Ma question s'adresse encore à la première ministre, une fois de plus. Vous savez ce qu'on a dans cette province, le nom le plus faible de lits par euh, résident euh, dans les hôpitaux. Nous, on a le financement le plus faible par patient dans les hôpitaux de ce pays. Et c'est ce qu'on a après 14 ans de gouvernement libéral. Entre avril 2016 et avril 2017, on devrait se souvenir que l'hôpital civique de Brampton a traité 4 352 patients dans les couloirs. Les, cet établissement hospitalier a été surpeuplé depuis la journée qu'il a ouvert. La première ministre ne comprend pas les choses et c'est choquant de le voir du fait qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a une crise de surpeuplement et d'engorgement des urgences qu'elle a créée et qu'elle ne reconnaît pas. Est-ce que cette première ministre ne le comprend pas ou l'investissement dans les n'est pas une priorité. Le ministre de la Santé et des Soins à longue durée. Monsieur le Président, quand on s'approche de cette saison des fêtes, je veux reconnaître nos travailleurs de santé de toute la province, les planificateurs, les médecins, les infirmières, les travailleurs de première ligne, les travailleurs de soutien, les administrateurs qui font un travail incroyable. Et ce travail exceptionnel est reflété dans les résultats qu'on voit. On a eu le deux meilleurs, deuxième meilleur taux d'accès aux médecins de famille dans des provinces. On a le deuxième taux de survivance du cancer du sein dans tout l'OCDE. Il faut qu'on soit fier de cela. L'Institut Fraser qui a donné, déposé un rapport la semaine dernière en disant que l'Ontario a le meilleur délai d'attente dans tout le pays et on a quatre semaines de mieux que le deuxième, la deuxième province. C'est grâce à notre travail, à nos travailleurs et je les remercie de cela. Question complémentaire. Monsieur le Président, hier j'étais à l'hôpital des enfants malades ici à Toronto, SickKids, kids C'est un hôpital de niveau mondial. C'est vraiment un actif incroyable et il a des professionnels incroyables qui sauvent des bébés et des enfants. Mais même dans un hôpital aussi prestigieux que SickKids, kids et ils ont des problèmes parce qu'il n'a pas assez de financement, il a du surpeuplement. Quand j'étais là, je parlais à des mères, à des infirmières et d'autres d'autres fournisseurs de santé, l'unité le, des soins actifs néonataux était à 114 d'occupation. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a poussé les hôpitaux comme l'hôpital des enfants malades à avoir une telle crise de surpeuplement? Réponse du ministre. Nous savons qu'il a plus de, de travail à faire, qu'il a d'autres investissements à faire. C'est comme la première ministre a dit, un demi-milliard dollar de dollars de budget de cette année euh, est dévoilé, et un demi-milliard l'année dernière euh, de budget de l'année dernière. 100 millions de dollars cet automne investis dans nos hôpitaux qui ont créé, mené à la création de 1 200, euh, lits de soins aigus, l'équivalent de soins actifs équivalent à six hôpitaux. Et il y a des investissements aux 125 personnes qui étaient jusqu'à la dernière semaine dans les hôpitaux de Toronto et de la Grande région de Toronto et maintenant sont dans un environnement de réadaptation à l'ancien hôpital Amberside du côté de Finch. Et ces investissements qu'on fait, 600 de ces investissements, c'est pour s'assurer que, que selon les gens comme les PDG des hôpitaux, l'Association des hôpitaux de l'Ontario, nous disent de le faire. Merci. Question complémentaire. Euh, L'hôpital des enfants malades, c'est kids, a commencé hier avec 337 patients, mais ils ont seulement du budget pour, pour avoir 288 patients. C'est ce que le surpeuplement veut dire. Il a six bébés et tous ces bébés ont des familles, six familles, qui sont ensemble dans une seule salle. Les infirmières tombent presque à cause de l'équipement parce qu'il n'a pas assez de place. Il a aussi euh, de du ruban rouge qui est autour des bébés sur les sur le plancher où on devrait avoir des murs pour empêcher les infections. L malade, L'hôpital des enfants malades est incroyable, mais elle n'a pas reçu du financement d'exploitation. Et maintenant, les lits temporaires, c'est pas la vraie réponse. Le c est tellement plein que c'est pas la réponse. Quand est-ce que cette première ministre va faire ce qui s'impose pour que les hôpitaux puissent répondre à la croissance et on finance l'infrastructure d'expansion des hôpitaux. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Je suis d'accord avec ce point que l'hôpital des enfants malades est un hôpital de niveau mondial. On a augmenté le budget de 9 millions de dollars. On a ajouté une unité des soins actifs pour néonato On a donné un, une subvention de planification pour avoir une capacité plus élevée pour faire des investissements afin qu'on puisse livrer ces soins de haute qualité. C'est des investissements qu'on fait dans chaque hôpital de cette province. Et je vais terminer en disant que nous apprécions le, le, le travail de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, le leadership dans tous les hôpitaux, dans les soins de santé, des travailleurs de première ligne, le PDG, et tous les gens, les bénévoles et, et les, je, les travailleurs de première ligne. Nous apprécions leur valeur, leur compassion, leur engagement et, et on pense à eux à cette époque de l'année. Merci. Une nouvelle question, le député de renfrew nipissing Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Malheureusement, ce Noël, on a de mauvaises nouvelles. Le Père Noël et ses aides ne peuvent pas travailler avec peu de temps et avec les enfants qui jouent. Est-ce que vous allez donner au Père Noël une exemption au projet de loi 148? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, il y aura des familles très contentes ce Noël parce que leur mère et pères vont gagner plus d'argent. C'est des gens qui ont gagné 11 dollars 60 cents de l'heure qui ont essayé d'élever les familles, de nourrir les familles et d'acheter des cadeaux de Noël et un sapin de Noël toutes les choses normales qu'on veut pour chacun de nos, chacune de nos familles en Ontario. C'est continuer dans le projet de loi 148. Tout ce qu'on veut faire pour les gens auxquels on a un cœur, c'est dans le projet de loi 148. Et les grands cheveux de l'autre côté ont voté contre le 148. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. Le député de Prince Edward Hastings. Monsieur le Président, le Père Noël va savoir qui a été méchant et pas beau parce qu'il a sa liste et il la vérifie. Les mauvais vont recevoir du charbon. Mais on m'a dit que l'année dernière, il vous a raté. Mais cette année, il ne va pas vous rater. Est-ce qu'il va avoir son charbon d'avista? Le ministre de l'Énergie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ça commence à ressembler Noël partout où on va. Et vous savez, si vous regardez en Ontario, il a de l'air propre. Il a de l'électricité propre. Je ne peux pas euh, euh, faire des rimes. J'ai essayé, excusez-moi. Mais en fin de compte, Hydro One a travaillé dans cette province pour être une compagnie mieux dirigée et c'est ce qu'il faut. Les déconnexions pendant l'hiver se sont arrêtées et vont continuer à travailler pour être une meilleure compagnie. Ce qu'on a fait par notre plan pour les, pour des frais d'électricité équitable, on veut donner une réduction aux clients pour les zones rurales et du nord de la province entre 40-50 Et cette bonne chose, c'est plus tard les gens peuvent acheter plus de cadeaux de Noël. Merci. Merci. Nouvelle question, la députée de Kenora Rainy River. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Les factures d'électricité ont augmenté 300 sous ce gouvernement libéral. Et les familles du nord-ouest de l'Ontario payent la note de décennies de privatisation euh, de l'électricité sous ce gouvernement et les conservateurs à Maintenant, on a appris que les factures d'électricité de l'hôpital régional de Trident ont augmenté de 44 en 5 ans. L'hôpital fait tout ce qu'il peut pour conserver l'électricité. Il y a eu des rénovations, mais les factures continuent à augmenter. Pourquoi est-ce que cette première ministre oublie la population du nord-ouest de l'Ontario et force nos hôpitaux à enlever de l'argent des premières lignes pour couvrir les factures d'électricité faramineuses? Le ministre de l'Énergie. Merci. Monsieur le Président, on a travaillé avec Hydro One qui est dans cette région pour réduire les factures pour tous les euh, consommateurs résidentiels entre 40 et 50 Et quand j'étais à Técoque, cette entité a dit que les factures ont été réduites entre 34 et 40 Monsieur le Président, on va continuer à travailler avec ces types de compagnies pour avoir cette aide aux gens. Quant aux hôpitaux, les hôpitaux ont utilisé beaucoup des programmes qu'on a mis en place avec les sociétés locales de distribution. Ils ont vu des épargnes qu'ils peuvent remettre dans les services. Et beaucoup de ces hôpitaux parlent de l'impact que l'électricité a dans les coûts généraux. C'est juste 1%. Donc, on a des programmes en place qui vont continuer à aider ces institutions et les résidents de la province. Merci. Question complémentaire. Les hôpitaux du Nord et les familles du Nord ont besoin d'une première ministre qui veut avoir euh, la vie moins chère pour eux. Mais cette première ministre euh, abandonne le nord-ouest de l'Ontario. L'hôpital régional de Dryden souffre de coûts d'électricité qui sont faramineux suite à la privatisation de notre système électrique par les libéraux et les conservateurs. L'hôpital n'a pas l'aide. Ils ont un plan capital qui ils les aideraient à euh, produire leur propre électricité, mais ce gouvernement refuse de donner le financement. Pourquoi cette première ministre euh, donne un... Une déception à la population qui ont besoin de soins de santé et aux institutions qui ne peuvent pas payer les factures d'électricité dans le nord-ouest de l'Ontario. Euh, le ministre, merci. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons augmenté les financements aux hôpitaux de 54 euh, ce qui a donné la possibilité de donner meilleurs soins et réduire les délais euh, de, de, de les retards dans les financements. Les hôpitaux ont dépensé 1,6 sur euh, L'électricité. On a investi 150 millions de dollars pour 100 hôpitaux pour réduire les coûts. Plus de 80% des du budget des hôpitaux vont pour le reste. L'embauche des médecins et des infirmières. Réduire les temps d'attente et d'assurer les services aux patients de haute qualité. » On, on aide les hôpitaux, les particuliers, les familles partout dans cette province. On le fait en soins de santé et la même chose en électricité. Merci. Une nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le gouvernement a fait des bons investissements pour les euh, aides aux médicaments reçus par les aînés et on a un des programmes les plus généraux au Canada. Et Les aînés, dans ma circonscription, sont très contents. Dans le budget de 2017, notre gouvernement donne aux jeunes et aux enfants un meilleur départ dans la vie en ayant la L'assurance médicaments plus, euh, l'assurance santé plus qui couvre les médicaments euh, par ordonnance pour tous les enfants et jeunes ontariens. Et ça, c'est juste la première mesure. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut nous donner une mise à jour du, sur l'étape de, de l'assurance santé plus, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je suis tellement fier de ce gouvernement et de cette première ministre, de son leadership, de ses gestes dans la province quant à l'assurance médicaments. Il y a juste quelques semaines de la percée la plus importante de l'assurance santé de cette province. Il y a juste quelques semaines avant d'avoir 4400 médicaments qui sont entièrement gratuits pour n'importe qui en Ontario de, qui ont 24 ans et moins par l'Assurance Santé Plus. Et la semaine dernière, on a lancé un nouveau site Web où les gens peuvent chercher les médicaments et savoir qu'ils sont disponibles. Assurance Santé Plus va couvrir, couvrir plutôt tous les médicaments qui sont dans le registre, les pompes d'asthme, les épipènes, les tests de dépistage du diabète et d'autres médicaments question complémentaire. Merci, je suis aussi très fier et je veux vous remercier, vous et notre Première Ministre, votre leadership, quand on avance pour avoir un programme d'assurance médicaments universel. Je n'ai pas de doute que ce nouveau programme va améliorer l'accès à des médicaments par ordonnance à plus de 4 millions de jeunes et enfants et ça va aider beaucoup de familles à acheter des médicaments. Je sais que même si on regarde les médicaments par ordonnance, les jeunes vont penser plutôt aux antibiotiques, aux pompes contre l'asthme, aussi euh, aux aigus euh, et, et puis, et puis Et est-ce que le ministre peut nous informer quelles seront toutes les options que l'assurance santé plus va nous donner? Merci. Yeah du formulaire des médicaments, c'est que ça va offrir plus d'indépendance, plus d'occasions pour une meilleure santé pour les jeunes et les enfants, les des médicaments pour le diabète, pour des familles qui ont de la difficulté à boucler les fins de mois va les épargner plusieurs milliers de, de dollars, et aussi des des médicaments de contraception aussi. Ce sera une journée historique pour 4 millions d'enfants de, et de jeunes qui vont recevoir ces médicaments. Je veux dire, encore une fois mentionner la fierté que j'ai envers notre gouvernement, notre première ministre, pour le leadership qu'elle a démontré. Et c'est une programme première percée, une grande percée, nous sommes engagés à travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir un programme d'assurance médicaments national pour qu'on puisse étendre tous ces avantages à tous les Canadiens. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Leeds-Granville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la première ministre. Les électeurs sont sceptiques, mais on doit se poser la question pourquoi de ce côté-ci, c'est on voit clairement est-ce que vous allez être redevable et est-ce que vous allez signer la garantie aux gens? Madame la première ministre. Ministre du Développement économique et de la croissance. C'est la dernière période de questions avant Noël. Et je dois dire avec grande passion, nous avons créer un salaire minimum de 15 nous allons réduire les tarifs en électricité, nous allons créer des emplois aussi. Ce Noël sera une grande, très bonne chose pour l'Ontario. Nous travaillons ensemble pour assurer cette prospérité. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. député de Bruce Gray-Owen Sound à la première ministre, lors de la période de questions, les politiciens tergiversent lorsqu'il s'agit d'apporter de, de, des réductions à l'impôt et de l'appui au Grand Nord. Est-ce que la première ministre va signer la garantie aux gens? L'Assemblée est hantée par les fantômes du passé. Ils apportent chez nous les, les gens qui comptent leurs sous de la part de l'opposition. Ils veulent nier la prospérité dans la province, de partager pour tous. De ce côté-ci, nous remercions la Première ministre et toutes les grands-mères en Ontario. Qui, comme le Père Noël, se préoccupe des jeunes et des enfants dans la province. Veuillez vous asseoir. Order, please. Rappel à l'ordre. Une nouvelle question. député de windsor west Ma question est à la première ministre. Plus tôt cette semaine, les, une de mes commettantes, Ida Harry, a partagé avec moi une des expériences creve cœur qu'elle a dû faire face alors qu'elle a demandé de l'aide pour son enfant de 12 ans qui vit avec des problèmes de santé mentale très sérieux. Elle a été sur des listes d'attente après ligne d'attente elle a, il, il a attendu dans les hôpitaux pour des services. Et Ida m'a écrit, et je cite Nos enfants sont des victimes de la négligence du, de la province pour fournir des services adéquats aux jeunes. Je demande à la province et aux représentants de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mardi, mon collègue, ma collègue de Hamilton Mountain a demandé au gouvernement d'éliminer des listes d'attente en ce qui concerne les services de santé mentale pour les jeunes et les enfants. Est-ce que la Première ministre va s'assurer de faire quelque chose pour Ida et son fils et les autres qui sont en attente de, de services? ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question et je voudrais que tout le monde ici dans la province puisse savoir que nous travaillons pour transformer le système qui a été bâti pour les jeunes personnes pour qu'ils aient accès aux meilleurs services possibles. Nous reconnaissons qu'on doit en faire plus en tant que gouvernement et de fournir de meilleurs services aux jeunes personnes. Nous, voulons, nous cherchons des façons de transformer le système et nous avons investi à 100 millions de dollars. Ça nous a apporté un, un début de transformation et nous sommes en train de restructurer la façon de, que nous produisons les services. Et nous allons aussi nous pencher sur les différentes façons de fournir ces services aux jeunes et aux enfants dans la province parce que nous voulons qu'ils aient accès aux services lorsqu'ils en ont de besoin. À la première ministre, ma collègue, jeudi euh, mardi, a soulevé l'enjeu du suicide chez les jeunes. Elle a dit que la plupart des gens qui sont traités dans les salles d'urgence après une... Les tentatives de suicide n'ont pas le suivi avec les soutiens nécessaires. Ça a été le cas avec Ida et son fils. Lorsque le fils d'Ida a tenté le suicide, ils sont allés à la salle d'urgence et ils ont attendu pendant six heures avant de parler à un étudiant en médecine et un conseiller. Et ensuite, ils ont été renvoyés à la maison. Ils ont dû faire plusieurs voyages à l'hôpital et ils n'ont pas reçu les soutiens qu'ils avaient de besoin. Ida m'a demandé dans sa lettre, « Est-ce que mon fils doit être sur son lit de mort avant qu'il ne reçoive de l'aide? » Est-ce que la Première ministre peut répondre à cette question? La question d'Ida? Le ministre, merci. Je pense à toutes les personnes dans la province de l'Ontario qui ont des enfants, qui, ont des, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Durant la dernière décennie, ce qu'on a vu avec les défis dans la santé mentale, ce qu'on a vu, on a vu une grande croissance dans le nombre de personnes aux prises avec ces problèmes. Et c'est grâce à la réduction des mythes. Et on veut qu'ils sachent que lorsqu'ils ont besoin de services, qu'ils devraient faire la demande. Nous avons 130 000 personnes, jeunes personnes qui ont accès aux services. Maintenant, nous savons que nous devons en faire plus. C'est pour cette raison qu'on a investi dans 72 commissions scolaires pour apporter des leaders en santé mentale dans les commissions. Nous finançons aussi 672 nouveaux travailleurs dans ce domaine. Nous en faisons plus pour euh, assurer que ces gens ont tous les services qu'ils ont besoin. Député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Euh, beaucoup des, des députés de l'opposition euh, officielle nous démontrent leur nouveaux talent. Mais moi, j'ai une vraie question au ministre des Affaires internationales et du Commerce. Nous apportons des mesures qui vont faire en sorte que les entreprises et les gens sont plus concurrentiels dans la province. Nous avons vu tout le très bon travail pour faire la promotion de l'Ontario dans le monde. Nous savons que ces missions commerciales, que de conclure des ententes, et des contrats entre entreprises, est essentiel. Chaque initiative fait la promotion et euh, promeut l'Ontario en étant à un bon endroit où conclure les affaires. Et, suite à la mission en Chine la semaine dernière, est-ce que le ministre pourrait partager avec nous de nouvelles annonces? Je voudrais remercier le député de Trinity spadina de sa question. Nous voulons diversifier notre, nos, nos échanges commerciaux et c'est essentiel à notre économie. Ce n'est pas seulement au sujet des biens, mais aussi des services font partie de ces missions commerciales. Ça nous permet d'avoir de meilleures occasions pour faire la promotion de notre entreprise, particulièrement dans le domaine de la tourisme, avec un PIB qui, est plus, qui croit plus rapidement que tout autre pays du, euh, de l'OCDE. L'Ontario a beaucoup à offrir, c'est pour cette raison. En partenariat avec le Tourisme Toronto, la Chine a décidé d'avoir une conférence ici sur le leadership en Ontario. C'est une grande occasion pour nous ici à Toronto. Et je serais ravi que le député de Burlington puisse en parler plus amplement. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse et grâce aux investissements que nous avons effectués dans l'industrie du tourisme, le secteur a été clé, un moteur économique clé dans la province. Je sais que Toronto est en concurrence avec de d'autres destinations bien connues dans le monde pour avoir été sélectionnée par la Chine pour cette conférence en ayant choisi cette euh, conférence du 25e anniversaire du leadership, ça démontre que le Toronto est un endroit concurrentiel pour de grandes conférences internationales. Ce sont des moteurs économiques en Ontario d'être hôtes de ces conférences et nous avons hâte de les accueillir en 2020. Est-ce que les ministres pourraient nous parler des avantages, des retombées économiques que cela pourrait nous fournir Ministre du Tourisme, de l'Espoir et de la Culture. Merci M. le président. Merci de la question du député la nouvelle d'Amway et de 2020, ça fait partie de notre stratégie pour le tourisme. Je voudrais remercier M. Chan et toute l'équipe parce que c'est grâce, grâce à leurs efforts que cela a pu avoir lieu. Nous savons que le tourisme est un moteur économique et qui soutient 380 000 emplois ici en Ontario. La Chine est le deuxième plus grand contributeur de financement dans le tourisme. Donc, attirer des événements comme celui de la conférence du, euh, de la conférence de leadership du 25e anniversaire de la Chine, c'est une très bonne occasion pour promouvoir des occasions, des retombées économiques et ça va permettre de générer 80 millions de dollars de revenus et des dépenses dans le tourisme de Toronto à Niagara Falls. Nous sommes ravis d'accueillir cet événement ici à Toronto en 2020. Nous sommes très enthousiastes envers les, les, les perspectives économiques. Député de on Bruce. Ma question est la première ministre. des éoliennes sont toujours érigées contre la volonté des municipalités. Ça démontre que les, les, les, les libéraux sont ravis de ce fait. Mais est-ce qu'elle va admettre que la pollution de, euh, du bruit, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait être ravis d'avoir? Euh, ministre de la croissance économique... Notre taux de chômage est le plus bas pendant plusieurs années cette, cette, ce, ce Noël. Nous allons profiter des bières qui sont maintenant disponibles dans les épiceries et nous vous souhaitons les meilleurs voeux lors de cette période des festivités, nous espérons que l'opposition officielle aura plus de raisons et ce serait plus logique à l'avenir. Député de Chatham, les éoliennes doivent partir, mais les libéraux l'ignorent ignorent les demandes de la population. Mais. Est-ce qu'ils vont toujours être contre une barrière médiane sur les autoroutes? Bien, Monsieur le Président, c'est encore la séance avant Noël et c'est presque terminé. C'est bien de passer du temps dans cette assemblée et de s'amuser. Peut-être qu'on est euh, contre plusieurs des enjeux, mais quand nous allons quitter ici, vous allez nous manquer. Mais concentrons nos efforts sur ceux dans le besoin et travaillons ensemble pour que l'Ontario soit toujours un des meneurs dans le monde. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Et comme la Première ministre le sait, l'école Prime Oaks a été fermée. Et maintenant, la collectivité veut épargner la fermeture de Parliament Oak. Et l'a transformé dans un centre communautaire qui va permettre de redonner à la collectivité pendant des générations à venir. J'appuie fermement ces efforts. Par carte DGN a rejeté l'offre de la municipalité et de la ville et qui garderait ce centre aux mains de la municipalité. Ils ont rejeté le travail qui a été fait par la collectivité de garder les parlementaux, aux, aux où il l'est et de redonner à la collectivité. Est-ce que la Première ministre va intervenir et demander à DSPN de réenvisager la vente de Parliament Oak à la ville pour que Parliament Oak puisse être utilisé comme centre communautaire pour la ville, ministre de l'Éducation. Merci monsieur le président, je voudrais remercier le député d'en face de sa question. Je suis euh, j'ai des conversations presque quotidiennes avec lui au sujet de cet enjeu et je sais qu'il sait très bien que mon ministère et moi-même nous sommes très euh, conscients des conversations qui ont lieu entre la commission scolaire et la ville. J'ai envoyé une lettre même à la commission scolaire en exprimant le désir de de travailler ensemble avec la ville et dans l'esprit de euh, comment peut-on euh, adresser les besoins de la collectivité et d'avoir un centre communautaire qui dessert la collectivité. Euh, nous avons une politique au sein de mon ministère et un financement qui l'appuie pour appuyer des centres communautaires partout dans la province parce que nous savons qu'ils sont nécessaires. Euh, euh, et ces les, les endroits publics sont nécessaires à, à la collectivité, et c'est pour cette raison que nous encourageons le conseil scolaire de travailler avec la ville encore complémentaire. Encore une fois, la première ministre, selon la loi sur l'éducation. Ministre, la ministre a la possibilité d'ordonner l'emplacement de ces sites. Nous savons qu'à Niagara-Lac Niagara, ils ont déjà enduré la fermeture de cette école. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont venues à la table et qui appuient cette initiative qui comprend le maire, les conseillers municipaux et tous les résidents de Niagara Lake. Avec cette information, est-ce que la première ministre va Militer pour la collectivité et nous aider à épargner Parliament Oak et garder cette école disponible à la collectivité en tant que centre communautaire. Ministre, j'appuie toute initiative, toute solution qui permet l'utilisation de cette propriété à des fins communautaires. C'est pour cette raison que nous avons une politique pour appuyer les centres communautaires et c'est pour cette raison que nous travaillons ensemble avec le conseil scolaire et la ville pour les encourager à avoir un dialogue et de trouver une solution qui dessert la collectivité. C'est justement ce qui se produit maintenant. Bien sûr, il y a une procédure pour la vente et la cession de propriété, et la Ville a suivi cette procédure, mais il s'agit de la meilleure solution pour la collectivité locale. Et c'est sur cela qu'on se concentre. Nous travaillons à pouvoir trouver une solution commune pour les deux parties qui sera dans le meilleur intérêt des deux co des deux côtés et qui desservira la collectivité de la meilleure façon possible. Nouvelle question d'éputé de uh, Beaches East York. Ma question est au ministre des transports les enfants partout dans la province sont très enthousiastes envers les prochaines journées, les prochaines semaines. Ce sera des congés scolaires, il y aura des cadeaux sous le sapin de Noël, mais ils ne sont pas les seuls qui sont enthousiastes. Les NAFTAR partout à Toronto vont recevoir un cadeau de Noël ou une journée, de, euh, un cadeau de six jours. C'est quelque chose d'inédit dans la région. Et après des années de planification et de construction, il ne nous reste que quelques jours à attendre. Donc, ministre, est-ce qu'il pourra nous fournir d'autres informations à savoir quel est ce cadeau, pourquoi est-ce qu'il est si unique et pourquoi les naveteurs dans la région de la grande région de Toronto euh, s'impatientent à pouvoir l'ouvrir le 18 décembre? Mais je voudrais commencer à remercier les députés de uh, Beeches East York uh, au sujet de son militantisme envers le transport en commun. Il a tout à fait raison, il va recevoir un des meilleurs cadeaux, les nafteurs à, à Toronto, un nouveau choix de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Le 17 décembre, le prolongement de, du métro aura leur première journée de service. En trois jours, les nafteurs auront l'occasion d'embarquer sur le premier métro le pr nouveau prolongement du métro. Euh, de, depuis les 18 dernières années, les nafteurs pourront se déplacer entre la 406 et le 905, les codes régionaux du 416 et du 905, et ils pourront le faire à un, do, pour, à un frais de 1,50$ d'aller du TTC au, euh, à la station, la gare Union. Et nous, nous allons à faire l'annonce demain. Complémentaire, Je voudrais remercier non seulement le ministre de sa réponse mais aussi de ce cadeau qu'il offre aux gens de la grande région de Toronto. Je sais que demain sera une journée très enthousiasmante et ce sera la première journée, euh, le vendredi matin, qu'on pourra tous euh, profiter de cela. La, ce prolongement du métro permet de réduire la congestion, réduire les gaz à effet de serre, et ça permet d'épargner des sommes d'argent pour les naveteurs. Cet investissement de 800 millions de dollars va appuyer tous ces projets de transport en commun et va permettre que ce soit des, des sommes dépensées qui sont. Euh, euh, très profitable. Est-ce que le ministre pourra nous donner plus d'informations plus de détails, à savoir ce que les naveteurs peuvent s'attendre à voir d'ici les prochaines années, les prochaines semaines, en ce qui concerne les investissements historiques dans le transport? Je remercie le député de sa question. Il a raison. Le prolongement de la, de la ligne numéro un jusqu'à l'Université de New York fait partie de notre plan en matière de transport en commun. Nous parlons du réseau GO, du TRL d'Eglinton, TRL de Rio Ontario, Hamilton, l'accès au réseau Go à Niagara, l'accès au réseau Go à Bowmanville, et nous faisons davantage à l'échelle de cette région. Mais parlons de la ligne numéro un qui euh, le, le prolongement de laquelle s'ouvre bientôt. Je serai à bord du train le lors du premier trajet. Donc, je vous encourage de prendre ce premier trajet. C'est une journée excellente pour le transport en commun du Grand Toronto. Nouvelle question, le député de Sousa saint Marie. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. Nous ne sommes pas au pôle Nord. Les libéraux ne veulent pas s'occuper des questions du Nord. Pourquoi est-ce que les libéraux refusent de développer le cercle de feu? Le ministre de l'Énergie, moi, je suis tout à fait heureux de parler des investissements faits au nord de la province. Parlons de Sous-Saint-Marie. Cette année, 2 millions de dollars pour l'Institut de l'Éducation et l'Entrepreneuriat environnemental. 750 000 dollars pour le centre familial au Collège Sou. 900 000 dollars pour la, l, les endroits riverains de la ville. Nous soutenons la rénovation d'une hospice en faisant un investissement d'un million de dollars. Et il y en a plusieurs autres projets. Nos investissements au nord de la province. Par exemple, l'élargissement à quatre voies de l'autoroute 69, l'amélioration de la sécurité routière en faisant un investissement de 173 millions de dollars. Nous sommes tout à fait heureux de parler du nord de la province. C'est ce gouvernement qui fait ces investissements. Complémentaire, le député de Leeds-Grenville. Merci à la Première ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, nos questions ont été amusantes. Tout le monde a eu une session parlementaire très occupée. Donc, sur une note. Plus légère, est-ce que la première ministre dira Joyeuses fêtes à tout le monde? Le ministre de l'Énergie. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire Joyeuses fêtes, Joyeux Noël, quelles que soient vos célébrations. C'est une excellente occasion de reconnaître un député, qui, une députée plutôt qui sera absente l'année prochaine, c'est-à-dire du nouveau, la députée de Parkville Hyde Park. Merci de votre service. Ceci étant dit, certainement, on la verra ici. Joyeux Noël à tout le monde. Nouvelle question, la députée de London West. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la ministre des Richesses Naturelles. Il y a 16 mois, le gouvernement libéral a décidé d'imposer des frais de stationnement pour l'utilisation du parc Komoko, qui était le stationnement duquel était par le passé gratuit. C'est un parc bien-aimé par les 100 000 personnes qui le fréquenté par le passé. Boyle Boswell, l'un de mes commettants, s'est fait informer par le dirigeant du parc que 67 000 a été perçu en frais de stationnement, c'est-à-dire deux personnes pour voiture et une heure de stationnement, c'est-à-dire 25 000 visiteurs au cours de 16 mois. Une réduction de 75 Selon la ministre, est-ce que 67 000 est une somme qui justifie le fait de priver ces personnes des avantages de ce parc? La ministre, des Chasse et des forêts, merci à la députée d'en face de cette question. Je tiens à parler du financement des parcs ontariennes et de ces programmes. Les programmes offerts par nos parcs, il y en a 340 en Ontario. Ces parcs sont financés par les reçus à la porte. Dans toutes les pistes, tous les programmes, toutes les infrastructures que gèrent les parcs ontariennes, tout le personnel, tous les établissements, dont les visiteurs se servent sans financer par un, com un compte euh, particulier. Je sais que, par le passé, un grand nombre de personnes fréquentaient ce parc. Il était dommage que nous étions obligés de changer son financement. Certaines infrastructures qui ont été ajoutées à ce parc euh, avaient euh, été demandées par euh, ceux et celles qui ont fréquenté ce parc. Euh complémentaire. 65, 75 000 gens de London ne se servent plus de ce parc. le frais de 1,25 par heure ou 4,50 par jour ont été imposés sans consultation. Étant donné que ces frais ont été créés en août 2016, depuis cette date, des milliers de gens de London ont demandé à ce que ces frais soient éliminés. Le parc est accessible Uniquement par voiture et ses frais, donc créent des obstacles à l'accès à ce parc. Les gens de London ne peuvent pas tirer profit du bien-être euh, qui vient à la suite d'une visite euh, à ce parc. La ministre fera-t-elle ce qui s'impose et euh, mettra-t-elle un terme à ces frais de stationnement au parc Kokoma? La ministre. Les services offerts par nos parcs et le personnel qui offre les ressources dont les ontariennes profitent sont financés par les frais payés à l'entrée du Parc. C'est important de constater que chacun des parcs a son propre plan de gestion qui est mis en place pendant plusieurs années. Ceci ne relève pas de ma compétence, c'est plutôt les gestionnaires des parcs. Mais ce que je peux dire aux députés en chambre, c'est que nous avons de devant nous une occasion de profiter de plusieurs parcs, certains qui ont des services, certains qui n'en ont pas. Grand nombre de touristes viennent en Ontario pour voir les parcs. Je remercie le personnel de ces parcs. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci, cette question s'adresse à la Ministre des richesses naturelles et des forêts. Le mardi, une mesure législative a été adoptée qui s'intitule « Bâtir de meilleures collectivités et protéger les nappes phréatiques ». Comme les députés le savent après avoir débattu de ce projet de loi, ce projet de loi vise à mettre à jour notre régime d'aménagement du territoire et nos offices de protection de la nature et donc nous donnant, nous permettant plutôt aux ontariennes de se faire exprimer. Mais certaines personnes ne comprennent pas l'importance des offices de protection de la nature. 90 des ontariennes vivent près d'une phréatique gérée par les offices de protection de la nature. Quels changements seront apportés aux offices de protection de la nature par ce projet de loi et comment est-ce que ces changements seront à l'avantage des Ontariens La ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci à la députée travaillante de Berry de sa question. Et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de cette mesure législative, dont je suis très fier. Je comprends à quel point cette loi est importante pour les collectivités à l'échelle de la province. On voit le bon travail fait par l'Office de protection de la nature de Grand River dans la région de Waterloo et aussi à Brantford, Monsieur le Président. En modernisant la loi sur les offices de protection de la nature, nous avons offert de vrais avantages aux ontariennes, c'est-à-dire une, une meilleure surveillance, une meilleure redevabilité quant à la prise de décision de ces offices de protection de la nature, davantage de clarté quant, quant aux services et aux programmes offerts par ces offices, davantage d'engagement du public pour permettre à la population de s'exprimer. Ces changements importants sont nécessaires pour... Nous assurer de la pérennité de l'environnement. Et joyeuses fêtes à tout le monde. You, Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Lorsque des changements à la Commission des affaires municipales ont été proposés l'année dernière, le gouvernement a tenu 12 réunions aux hôtels de ville à l'échelle de la province. Nous avons entendu donc euh, des points de vue de, à Windsor, à Ottawa, au Grand Toronto, à Thunder Bay, et il y avait d'autres réunions dans d'autres collectivités. On nous a dit que très souvent, la Commission ne se penche pas sur les points de vue locaux en prenant des décisions. Trop de décisions ont été prises par la Commission et le processus était compliqué pour les groupes communautaires. Les gens veulent pouvoir s'exprimer quant au développement de leur collectivité. Le procureur général et le, la ministre ont proposé une mesure législative visant à moderniser la Commission en créant un euh, tribunal d'arbitrage. Ce projet de loi s'est fait accorder la sanction royale. Ma question, est-ce que le projet de loi 139 répond aux préoccupations exprimées lors des consultations? Le ministre des Affaires municipales. Merci à la députée de sa question. Par le passé, l'aménagement ne fonctionnait pas très bien. Donc, nous avons dé décidé de déposer le projet de loi 139. Nous avons fait des consultations, nous avons étudié le projet de loi en comité. Le projet de loi 139... Euh, avait été retardé par le, le parti d'en face. Nous avons fait des progrès. Grâce au ministère des, des richesses naturelles, nous avons pu réaliser des, des résultats tout à fructueux. En bout de ligne, il était évident que le respect, plutôt c'était nécessaire de respecter la prise de décision locale. Nous avons quelques rappels au règlement et nous allons les traiter bientôt. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour euh, vous présenter une doyenne de la Chambre, le député de Carlton-Granville de la 31, 31e, 32e, 33e législature, Lena Carlton de la 37e, 38e législature et Carlton Mississippi Mills, M. Norm Sterling. Merci. Merci. En Chambre, quelqu'un qui a dû partir, Gerard Kennedy, 36e législature, 37e législature, député de Hyde Park. Lorsque j'entendais les, les déclarations des députés, j'avais l'impression que le décorum se détériorait. Lorsque vous vous lèverez demain matin, j'espère que vous, vous allez sourire et, et vous ne ferez pas l'objet d'un avertissement. Je voudrais vous indiquer que Rosemary, la femme, est dans la tribune. le chef du troisième parti, rappel au règlement. Merci, c'est un privilège de prendre la parole en invoquant le règlement. tenant compte du fait que c'est la dernière journée en chambre de la députée de park, -Park Sherry Di Novo. En tant que la chef du NPD ontarienne, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Sherry de son travail en tant que députée. Nous sommes tous d'accord que son travail, notamment quant aux questions relativement au LGBTQ, sont tout à fait sans précédent. Sans le travail de Sherry, ce travail n'aurait pas été fait. La loi de Toby, la journée de commémoration de Trans, les, son travail quant aux premiers intervenants, son travail relativement aux efforts contre la pauvreté, ça a été toute une journée excellente. Elle est femme passionnée qui s'inquiète du bien-être des honnêtes de travailleurs de la province. Elle a beaucoup donné à son travail en chambre et je sais que sa carrière à l'avenir à son Église continuera de faire preuve de cette passion. Au nom de notre parti, merci de votre service. La première ministre invoque le règlement. Je voudrais aussi remercier Sherry de Novo pour son travail relativement à la population de l'Ontario et à la circonscription de Parkdale High Park. -Park. C'est une députée qui a soulevé des questions très importantes pour la province. Nous sommes donc très reconnaissants à cet effet. Et donc, en tant que membre de l'Église unie, très souvent, on nous pose la question comment est-ce que nous vivons notre croyance. Et j'aimerais dire que Sherry De Novo vit cette croyance. Elle euh, discute de la pauvreté ici en chambre. Elle l'a toujours fait Et donc, mes mères souhaitent. La députée de Carlton. Merci. Et mon ami Sherry de Novo, vous allez me manquer. Nous sommes amis depuis dix ans, mais notre amitié continuera bien après votre départ. Nous étions, étions élus lors de la même élection partielle, moi, j'ai un peu plus d'ancienneté. Nous avons donc formé une amitié et nous, avons certaines, nous partageons certains amis. Et donc, euh, parfois, nous avons soupé ensemble et nous avons pu parler des questions portant sur nos familles. Nous avons eu l'occasion d'aller à Taïwan ensemble. C'était un excellent voyage en compagnie du député de Renfrew nibbissing Pembroke et en compagnie du député de Leeds-Granville et je crois aussi en compagnie du député de Trinity Spadina. Et c'était là, là-bas, à l'étranger, nous avons pu mettre de côté notre partisanerie Et donc, euh, si vous avez pris un tel voyage avec euh, l'un de vos collègues, vous savez que c'est un, une chose qui euh, nous unit. Je vais ra raconter une petite histoire. Lors de ce voyage, nous avons écrit une chanson. Et donc, Sherry, lorsque nous sommes retourné au Canada, a décidé que ce serait excellent de nous inviter à la fête du groupe parlementaire néo-démocrate. Sherry connaît beaucoup de musiciens talentueux, donc elle a dit à son groupe parlementaire qu'il y aurait un spectacle musical, et elle avait l'impression que ce serait les Bernacle Ladies. Finalement, le groupe parlementaire était étonné de voir les trois députés conservateurs chez Sherry De Novo. John Yakovsky connaît 6 000 euh, chansons. Nous étions descendus. Donc c'était le groupe rassemblé à nouveau, trois conservateurs, trois démocrates, et nous avons donc chanté devant le groupe parlementaire et il se manque de nous, même aujourd'hui, nous étions descendus et ils nous ont dit que nous étions supérieurs aux « Barenaked Ladies ». Je ne vais pas vous donner le titre de la chanson parce que c'était au détriment du parti au pouvoir. L'une des choses qu'ont dit la chef du troisième parti et la première ministre, c'est l'humanité de cette femme. Cette députée qui, jusqu'à la dernière semaine de son service en chambre, a fait adopter, un projet de loi des députés. Moi, je l'ai co par année. Et donc, j'ai hâte de vous revoir en tant que femme de l'Église et aussi en tant qu'une amie. Et donc, joyeux Noël et joyeux Noël à tous mes collègues. le ministre de l'énergie invoque le règlement. Monsieur le président, mon rappel au règlement est moins formel, je dois apporter une rectification. Plutôt, j'ai dit que les hôpitaux recevront 50 millions de dollars pour les rénovations énergétiques, mais c'est plutôt 64 millions de dollars et je voudrais vous présenter Jeremy Dunham de mon bureau de circonscription, la ministre de l'éducation. Oh, Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter Brian Canasta de mon bureau de circonscription. La ministre des Services communautaires et correctionnels. Euh, merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai euh, mentionné tout à l'heure euh, le Conseil de planification euh, avec les noms, mais je voudrais juste les reconnaître. Je vous ai tous mentionnés, mais vous n'étiez pas ici. Donc, merci, merci pour le beau merci. travail. Mmh. Le ministre des Transports. Je suis ravi de vous présenter quelques amis des employés de mon bureau de circonscription, Francesca Azaria qui sont dans la tribune de ouest, Marzi Ageli est aussi ici. Merci d'être venu. Leader parlementaire du gouvernement, je voudrais vous présenter mon personnel très travaillant, Jessica Dawson, Terry Lynn Robinson, Chantelle Laberty. Le député de Haldeman Norfolk. Merci. Petit rappel au règlement, il ne me reste plus d'eau. Le député de Beaches East York. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Fisher, qui était enseignant de de l'un des membres de mon personnel. Bienvenue à Queen's Park. Le ministre des Finances. Je viens de voir euh, le personnel de mon bureau de circonscription qui font un excellent travail à Mississauga-Sud, Brenda Armstrong, Kevin Draper, Lucas Oz. Bienvenue à Queen's Park et merci de votre travail. Nous avons un vote différé et nous ne voulons pas faire attendre la lieutenante gouverneur Nous avons quelque chose à faire après la sanction royale. Nous avons un vote différé, pourtant sur la troisième lecture du projet de loi 177, loi visant à mettre en œuvre les maisons budgétaires et à modifier diverses lois. Convoquer les députés, ça d'appel de cinq minutes. Que tous les députés reprennent leur siège. Tous les députés, reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Le 13 décembre 2017, M. Coe a proposé la troisième lecture du projet de loi 677, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires. Que tous ceux qui sont pour veuillez vous lever à la fois pour être reconnus par le greffier. M. Dr. Bradley, M. Mr. Mr. Mr. Del Duca, M. Mr. Sanders, M. Wynne, M. Matthews, M. Mr. Hoskins, M. Mr. Mr. Shirelli, M. Dugas, M. Takar, M. Cole, M. Bardinetti, M. Dillon, M. Ballard, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter. Mr. Lille. <ibleária> Mr. Leo Mr. Flint Mr. Flynn. Mr. Tebo. Mr. Tebo. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Craft. Mr. Craft. Mrs. Damerell. Mrs. Damerell. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Mr. Jass. Mr. Jass. Mr. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Mrs. McMahon. Mr. McMahon. Mrs. McMahon. Mr. Naidu Harris. Mr. Naidu Harris. Mr. Milchick. Mr. Milchick. Mr. Wong. Mr. Wong. Mr. Mr. Mrs. Fraser. Mrs. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Mr. Hogarth. Mr. Hogarth. Miss Koalas. Miss Koalas. Miss Molly. Miss Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts Mr. Pods. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Miss Rineo. Miss R Mandarosia ceux qui sont compte, veuillez vous lever à la fois pour être reconnu par les greffiers. Mr. Vantal, Mr. Vantal, Mr. Mr. Mr. Mr. Ms. Mr. Horvath. Ms. Horvath, Madame, Jelena, Madame Jelena, Ms. De Novo. Ms. De Mr. Ms. Armstrong. Ms. Fife. Ms. Ms. Ms. Campbell. Ms. Campbell, Mr. Monta. Mr. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield, Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky Mr. Gates, Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French.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 du gouvernement. Son honneur attend.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 Sa Majesté, son honneur, la lieutenant-gouverneur a sanctionné ce projet de loi. le mois de novembre, mois de patrimoine libanais. An acte to establish the Lung Health Advisory Council and develop a provincial action plan respecting lung disease. Loi accruant le Conseil consultatif de la maladie pulmonaire et visant l'élaboration d'un plan d'action provincial à l'égard des maladies pulmonaires. An act to proclaim the Trans Day of Remembrance. Loi proclamant la journée de souvenirs trans. An act to proclaim Ontario Craft Beer Week. Loi proclamant la semaine de la bière artisanale en Ontario. An act to proclaim Korean Heritage Month. Loi proclamant le mois de patrimoine coréen. An act to proclaim Lauren Harris Day. Loi proclamant le jour de Lauren Harris. An act to amend or repeal various acts and to enact three new acts with respect to the construction of new homes and ticket sales for events. Loi modifiant ou abrageant diverses lois et édictant trois nouvelles lois en ce qui concerne la construction de logements neufs et la vente de billets d'événement. An act to implement measures and to enact and amend various statutes. Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois. An act to revive James Guy Limited, an act to revive Silver Merrill Corporation, an act to revive Dr Marchand Optometry Professional Corporation, An Act to revive 1428501 Ontario Limited, an Act respecting the Beechwood Cemetery Company, an Act to revive 1701423 Ontario Inc, an Act to revive 1729293 Ontario Inc, an Act to revive Jeterance Canada Limited, an Act to revive J Van Elson Holdings Limited, an Act to revive Streetwise Holdings Limited, an Act to revive 608524 Ontario Inc. In the name of sa Majesté, son honneur, la lieutenant-gouverneur sanctionne ces projets de loi. Monsieur le Président, si je puis, ça a été une année longue dont il faut se rappeler alors que nous avons commémoré et célébré le 150e anniversaire de l'Ontario. Je vous remercie de votre contribution à ces événements. Il est donc temps de vous souhaiter un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, beaucoup de bon temps avec votre famille, vos amis, une bonne pause, et je souhaite à chacun d'entre vous, chaque député, une année à venir remplie de santé, de bonheur et de paix. Merci. Je ne sais pas comment vous donner la mauvaise nouvelle. C'est toujours difficile pour moi, mais je dois annoncer à la Chambre que c'est la dernière journée de nos pages. Nous aimerions les remercier de leur merveilleuse contribution à cette enceinte et nous leur souhaitons un joyeux Noël. J'aimerais vous remercier, chacun d'entre vous. Je sais à quel point vous travaillez fort. Pas beaucoup de gens le savent, mais moi, je le sais. Et je veux remercier chacun des députés, toutes vos familles, pour l'excellent travail que vous faites, non seulement ici, mais dans vos collectivités. Puisque c'est mon dernier Noël, en tant que président et député, je vous offre mon engagement a continué à laisser les gens savoir à quel point vous travaillez fort et leur laisser savoir le travail que vous faites, 7 jours sur 7. Et donc, de la part de ma femme qui est ici, ma famille, je vous souhaite un joyeux Noël. J'aimerais vous remercier parce que nous savons à quel point vous travaillez fort, parce qu'on vous fait travailler fort. Je vous souhaite donc un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes. Merci. Sur une note personnelle, j'aimerais... Aussi reprendre les mots de chéri Di alors que vous continuez votre, votre trajet dans la vie, je vous remercie de votre travail, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'être mon ami. Puisqu'il n'y a plus de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 13 heures.